Cette réforme des retraites est un cash sexe pour quelque chose de bien plus terrible. Ja, ich höre habe manchmal so Reaktionen aus Deutschland so nach dem Motto ach ja, die Franzosen, die protestieren halt gerne und sind halt nie zufrieden. Nous par rapport à certains d'autres pays d'Europe. Nous avons la double sanction. Mais ça. Et cette bataille, c'est tout ça. Ce sont des choix politiques. Et c'est vrai que plus on se battra, plus on peut peut-être aider les autres populations, les autres peuples à relever la tête. Et on redresse. On a essayé de partir discrètement, mais ça va pas des retraites prévoit de travailler deux ans de plus, ce qui aura pour conséquence beaucoup de retraites qui ne seront pas à taux plein. Et pour ceux qui ont fait des études, comme les professeurs, vont commencer à 63 ans et finiront à 66 ans et non pas à 64 pour avoir une retraite à taux plein. On nous a reculé par le passé justement euh, la durée de cotisation qui est passée à 43 ans, et par rapport à, à la retraite maintenant, elle passerait à 64 ans. Donc c'est vraiment la, la double peine, alors que certains pays européens, comme l'Allemagne, ont 35 ans en à faire. La réforme greift sofort, praktisch ohne Übergang. Die Leute, die jetzt äh, im September in Rente hätten gehen können, äh, sind davon nicht verschont. Das löst eine unge einen ungeheuren Frust aus bei den Leuten, eine ungeheure Wut. Euh, manche Leute haben auch un euh, ja, konkreten Plan, schon euh, haben ihre Wohnung aufgelöst, euh, mit Mietvertrag gekündigt, Haus verkauft und haben eventuell schon vorgehabt, im Oktober was anderes anzufangen und das alles euh, bricht in sich zusammen jetzt. Par exemple, nos sénateurs qui sont des élus, c'est public, hein? ils refusent de parler de leur régime de retraite, Sauf que... Il y a eu des témoignages d'anciens sénateurs qui ont expliqué que, par exemple, pour un ouvrier, pour toucher 1 400 euros de retraite, il faut cotiser pendant 40 ans. 40 ans de travail cotisable. Hein. Un sénateur, en deux ans, il a cette somme. En deux ans. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est hors de question qu'on bosse deux ans de plus, à nouveau, pour engraisser les plus riches. C'est honteux. C'est honteux. On leur a tout fait au patron pour qu'il soit bien. On leur a fait sauter les cotisations patronales pendant le, la pandémie. Même pendant là, on leur fait des cadeaux. Le CICE qui est dispersé, c'est n'importe quoi. Euh, tout ça pour qu'ils créent de l'emploi. Il y a 14 chômeurs pour un emploi vacant donné par le privé. 14 pour un. Et on nous dit qu'on est des fainéants. Si. C'est pas dégueulasse ça, arrive d'un moment. Euh, donc oui, on est en colère. Évidemment qu'on est fâché. Commence à mesurer l'importance, y compris internationale, de cette mobilisation là. Parce qu'en fait, c'est une bataille qui concerne tout le monde, toutes les populations d'Europe, on pourrait même dire de la planète entière, parce que c'est une bataille pour le droit à la retraite, pour le droit à travailler moins, euh, contre la, les surproductions, contre les, le productivisme, enfin contre les logiques capitalistes. Et on voit bien que partout, on subit les mêmes attaques, dans des, dans des calendriers différents, mais on va tous vers la même chose. On va toujours travailler plus longtemps, plus loin, beaucoup plus, avec beaucoup plus de chômage aussi par, par ailleurs et de la précarité. <rire> du fait qu'on décale l'âge de la retraite, tu vois, euh, toi demain tu auras, auras tes petits enfants, on va pas t'en occuper, parce que justement, on retarde deux ans de plus, pareil pour euh, t'investir dans le milieu associatif, on retarde deux ans de plus, et donc du coup, le, le tissu associatif va, va se désagréger, tu vois, il y, y aura un truc comme ça aussi à rajouter. Mais... Also, um in Frankreich zu streiken, müssen viele Leute hohe persönliche Opfer bringen. Das ist häufig den Leuten in Deutschland gar nicht so bekannt, weil so der Eindruck herrscht, oder die, ja, der Mythos ist so, die Franzosen sind ständig am Streiken. Also jeder Streiktag ist ein unbezahlter Tag. Euh, die Franzosen leiden genauso wie die Deutschen derzeit an der Inflation, an steigenden Strompreisen, an steigenden Mietpreisen. Euh, viele Leute, in vielen Leuten, steht das Wasser bis zum Hals. C'est du fait de ce 49.3, qui nous paraît très injuste. Que nous en sommes arrivés là. Jamais nous ne pensions justement en arriver là. J'espère que la situation ne va pas aller jusqu'à la casse et que M. Macron entendra justement le Conseil constitutionnel en acceptant le, la voie référendaire. Le 49.3, en fait, la constitution de la Ve République permet en fait, comment dire, des portes de sortie à un gouvernement qui serait pris dans un débat qui durerait trop longtemps à l'Assemblée nationale. Le 49.3, ça en fait partie. On a découvert qu'il y avait d'autres articles hein, qui permettaient ça. C'est-à-dire que si les débats s'éternisent à l'Assemblée, le gouvernement peut décider de couper court. Et tous les amendements qui ont été présentés sont rejetés, c'est le texte brut. <rire> Ja, das ist, das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Leute liegen bereits auf der Erde und werden weitergeknüppelt. Andere, die ihnen helfen wollen, werden daran gehindert. Auch Journalisten, die ihre Pressekarte zeigen, werden auch angegriffen. Und dann stürmen sie in die Masse und schlagen, schlagen drauf. Ne? Oder sprühen Tränengas in in äh, geschlossene äh, Cafés oder äh, in geschlossene Wohnungen. Und das Ganze äh, zielt darauf ab, dass die Leute Angst kriegen sollen ähm, vor dem Demonstrieren, dass sie sich nicht mehr trauen, auf die Straße gehen, auf die Straße zu gehen. Euh, il va regarder si euh, les, les articles utilisés comme le 49.3, le 47.6 ont bien été utilisés. Et euh, si euh, ça n'a pas bien été utilisé, justement, ils pourront euh, partiellement abroger le texte, ce qu'on expert dans, dans un sens. Mais de l'autre, on préférait qu'il accepte aussi la voie référendaire. Parce que c'est cela qui fera que, que la population se mobilisera. On bloquera les ronds-points, on fera des barrages filtrants, c'est ce qu'on souhaite justement pour faire adopter les gens euh, à la situation de signer la pétition. Il nous faut 10% de la, du corps électoral pour faire adopter la voie référendaire. Widerstandsbewegung gegen das Gesetz euh, hat noch eine Hoffnung, dass Das ist, dass der Verfassungsrat ähm, sagen könnte, ähm, die Prozedur war nicht verfassungsmäßig. Der Präsident vom Verfassungsrat äh, ist der Vater eines jungen Mannes, der Generaldirektor bei McKinsey ist. Und äh, McKinsey ähm, berät eben auch äh, die internationalen Rentenfonds, die von dieser Reform profitieren wollen. Und daher sehe ich da so keine großen Chancen. Aber gut, man kann nie wissen, man ist nie vor einer positiven Überraschung sicher. Ça va, ça va, On ne compte pas sur le Conseil constitutionnel. Nous, on prend cette Grève dans la rue. C'est notre pouvoir, la Grève générale, c'est notre pouvoir. On n'attend rien du gouvernement. La Force, c'est les travailleurs, c'est la Grève, c'est notre 49-3. Ça ne changera rien, on sera toujours dans la rue en train de protester. Parce que nous, on ne compte pas sur le Conseil constitutionnel. On se battra encore dans la rue, encore et toujours. On est, euh, on est soudés, on est mobilisés, on ne lâchera rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche on lâche Ouais, et là, ce qu'on est en train de mesurer, c'est que. Pour nous, c'est déjà quelque chose qui bouleverse le climat social dans le pays en France, mais on s'aperçoit aussi par des liens internationaux avec des camarades syndicalistes ou des camarades militants politiques d'autres pays, on s'aperçoit que ce mouvement-là, il peut avoir un impact bien au-delà de ce qui se passe en France, parce qu'on subit exactement les mêmes attaques, les mêmes remises en question des retraites, les mêmes attaques contre les droits des travailleurs, chômage, précarité. Et donc notre bagarre, en fait, elle concerne tout le monde. Et ce qu'on peut espérer, c'est que la mobilisation soit suffisamment forte et suffisamment longue pour redonner de la dynamique dans les luttes sociales dans les autres pays, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Il y a déjà des luttes en plus, au Royaume-Uni, il y a des mobilisations, en Espagne aussi, on a vu en Belgique aussi, bon voilà. Donc comment un mouvement ici peut déborder les frontières, et faire, pourquoi pas, à un moment donné, une lutte européenne. Une lutte européenne des peuples, euh, des populations, pour le droit à la retraite à 60 ans, pour le, le, le droit à un travail décent, à ne pas se faire surexploiter, et donc de mener une bataille contre les capitalistes. On a les mêmes adversaires partout. Donc on peut espérer ça. Mais un peu comme les indignés à une époque avaient pu être, euh, pu être un mouvement contagieux, comme dans d'autres histoires, dans d'autres périodes, on avait des mouvements qui ont passé par-dessus les frontières. Donc là, c'est peut-être ça qui peut être... Euh, Hyper chouette, c'est que ça peut déboucher sur un réamorçage de la mobilisation à l'échelle européenne. Le système gaulliste tue toute forme de politique parce qu'au final le seul enjeu, on s'en fout des idées, c'est d'arriver à mettre ses fesses à l'Elysée. Et ça c'est l'envers de toute forme de démocratie wie die viele andere, dass es zum Ende der fünften Republik führen würde. Was ist die fünfte Republik? Also hier zählt man die Republiken, dritte, vierte, fünfte. Das ist jedes Mal, wenn eine neue Verfassung rauskommt. Die Verfassung der fünften Republik, die wir derzeit haben, die wurde von de Gaulle Ende der 50er Jahre erstellt und die passt halt überhaupt nicht mehr. Dieses Präsidentialregime, wo der Präsident praktisch wie ein absoluter Monarch regiert, ist völlig inakzeptabel, ist völlig anachronistisch in der heutigen Zeit. Und eine grundlegend neue Verfassung, das wäre das Minimum sozusagen, was, um irgendwie, damit sich hier wirklich was ändert. Bien, la confiance en fait on se dit ça peut changer ça peut bouger ça fait voilà on, on fait trembler le gouvernement et certainement que les autres gouvernements tremblent aussi un petit peu parce que l'info ne circule pas tant que ça et euh, il y a une volonté d'isoler l'info euh, sur la mobilisation sociale et c'est aussi le signe d'une crainte des autres pouvoirs parce qu'ils savent qu'une lutte c'est contagieux et savent qu'une lutte ça peut donner envie à d'autres ça peut redonner de la confiance à d'autres donc voilà on est là dedans donc euh, oui on espère on espère beaucoup euh ah,